Aujourd'hui, le 26 avril 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupyansky, les frappes aériennes de l'armée, les tirs d'artillerie du groupe de troupes occidentales ont vaincu les unités ennemies dans les zones des colonies de Dvorekneya, Timkovka, Kislovka et Kamanka de la région de Kharkov. Dans la journée, plus de 40 militaires ukrainiens, un véhicule blindé de combat, ainsi que deux véhicules ont été détruits dans cette direction. En outre, les actions de quatre groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été réprimées dans les zones des colonies de Novozlovskoye dans la République Populaire de Luhansk, Mazutovka et Krakmelno dans la région de Kharkiv. Dans la direction Kranol-Limanski, des frappes aériennes tactiques, des tirs d'artillerie et des systèmes de lance-flammes lourds du groupe de forces centre ont frappé des unités ennemies dans les zones des colonies de Makivka, Novskoua, Chervon et Yadibrova de la République Populaire de Luhansk et Seversk du République Populaire de Donetsk. Deux groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été détruits dans les zones des colonies de Torskoye de la République populaire de Donetsk et de Chervonopopovka de la République populaire de Luhansk. Les pertes ennemies par jour se sont élevées à 65 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé, une camionnette, une voiture, un obusier des 20 et une monture d'artillerie automotrice à Katsia. Dans la direction de Donetsk. Des détachements d'assaut ont continué à détruire des unités des forces armées ukrainiennes et des mercenaires dans la partie ouest de la ville d'Artmovsk. Les unités des forces aéroportées et du groupe de troupes sud ont soutenu les actions des détachements d'assaut et ont empêché les tentatives des unités des forces armées ukrainiennes de contre-attaquer sur les flancs nord et sud. Dans les zones des colonies d'Artmovskoye, Bogdanovka et Kranoe de la République populaire de Donetsk, des unités de la 57e Infanterie motorisée et de la 5e Brigade d'assaut des forces armées ukrainiennes ont été vaincues par des frappes aériennes et des tirs d'artillerie du groupe de troupes sud. Au cours de la journée, les avions de la région ont effectué 4 sorties. L'artillerie la de groupement a accompli 59 missions de tir. Au cours de la journée, les pertes de l'ennemi dans cette direction se sont élevées à 300 militaires et mercenaires ukrainiens, 2 véhicules de combat d'infanterie, 4 véhicules de combat blindés, 7 véhicules des obusiers de 20 Mstabé, une monture d'artillerie automotrice Akatsia, ainsi qu'un obusier L-118 fabriqué au Royaume-Uni. En outre, un dépôt de munitions des forces armées ukrainiennes a été détruit près de la colonie de Vyamka dans la République populaire de Donetsk. Dans les directions Sud-Donetsk et Zaporizhia, des frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, des tirs d'artillerie du groupe de troupes Vostok ont vaincu des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Vuledar de la République populaire de Donetsk. Malaya-Tokmashka, région de Zaporizhia et Piatikatka, région de Kherson. Dans les zones des colonies de Sletkoï et Chevchenko de la République populaire de Donetsk, les actions de deux groupes ukrainiens de sabotage et de reconnaissance ont été arrêtées. Pendant la journée, les pertes de l'ennemi dans ces zones se sont élevées à 25 militaires ukrainiens, un véhicule de combat blindé, deux véhicules et un obusier des 30. En outre, dans les zones des colonies de Chevchenko et de Brovoli de la République populaire de Donetsk, des dépôts de munitions d'artillerie de la 108e Brigade de Défense Territoriale et de la 72e Brigade Mécanisée des Forces armées ukrainiennes ont été détruits. Dans la direction de Kherson, à la suite de dégâts causés par le feu, jusqu'à 30 militaires ukrainiens, deux véhicules et un système d'artillerie M777 de fabrication américaine ont été détruits en une journée. De plus, dans la zone de la colonie de Lvovo, dans la région de Kherson, la station radar ukrainienne de combat de contre-batterie a été détruite. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire. Les troupes de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie, au cours de la journée, ont vaincu les 93e unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes aux positions de tir, à la main-d'œuvre et à l'équipement dans 127 districts. Deux postes de commandement et d'observation d'unités des forces d'opération spéciales des forces armées ukrainiennes ont été touchés près de l'île de Veliky dans la région de Kherson. Un avion Su-25 de l'armée de l'air ukrainienne a été abattu au moyen de la défense aérienne dans la zone de la colonie de Vletanskoa, dans la région de Kherson. En outre, 16 roquettes du système de lancement multiple IMAR ont été interceptées. De plus, au cours de la journée, 12 véhicules aériens sans pilote ukrainien ont été détruits dans les zones des colonies de Vodian, Novo andrivka Olginka de la République populaire de Donetsk, Chervonoormesko, Grozovo et de la région de Zaporozhye, Obrivka, Kossakan. Poltarka de la région de Kerson, Rubisne et Kremnaya de la République Populaire de Luhansk. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 412 avions, 228 hélicoptères, 3861 véhicules aériens sans pilote, 415 systèmes de missiles antiaériens, aériens 8858 chars et autres véhicules blindés de combat, 1094 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 4663 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 9777 unités de véhicules militaires spéciaux.